Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Pour information, nous utilisons l'outil Shita de la plateforme ButteDroll. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément boîte. On a déjà parlé de quelques fonctionnalités, hein. on va continuer aujourd'hui. On va parler de l'animation. La dernière fois on avait parlé de, de, de, de la fonction parallaxe, Aujourd'hui c'est l'animation. L'animation on l'avait déjà retrouvée sur d'autres éléments. C'est exactement le même principe. Du coup je ne vais pas prendre assez de temps là-dessus aujourd'hui. Donc euh, pour rappel hein, comment ça marche. Vous pouvez décider, hein, vous pouvez décider le temps que du temps que ça va mettre avant d'apparaître, soit vous, soit ça, soit vous dites quand euh, l'élément sera visible. Euh, soit quand on va cliquer dessus soit pas flottaison c'est à dire quand on va passer la souris dessus etc donc tout cela vous pouvez le décider et vous choisissez hein, le, euh, le type de d'effet de, hein, que vous voulez avoir une fois que donc là il vous montre à quoi ça va à quoi ça va ressembler si vous voulez revoir l'animation donc il vous donne à peu près euh, ce que ça, ça va faire si vous voulez que ce soit un peu plus lent, si vous voulez que ce soit très rapide, etc. Vous avez tout cela, ok Une fois que c'est fait, vous l'enregistrez et vous pouvez visualiser ça sur votre site directement hein, euh, euh, pour voir si l'effet correspond exactement à ce que vous voulez vous voulez faire. Donc ici, dans notre cas, si on va regarder, je recharge cette page-là. Et là, on voit l'effet qu'on vient de mettre. Donc ça, c'est comme ça que marche fonctionne euh, la fonctionnalité hein, euh, animation. On continue, je vais mettre 0, je vais enlever tout, nan. On euh, tout ça. étiquette, okay. on n'en parle, parlera pas. C'est des tags, etc. On n'en parlera pas. Euh, quand viendra le moment, si c'est vraiment utile, on pourra faire des. ça va être des tutos assez spécifiques là-dessus parce que c'est très très avancé. Intégration, c'est une nouvelle fonctionnalité hein, qui vient de rajouter sur les boîtes. On en reparlera aussi plus tard couche c'est ce que je vous disais euh, c'est les mêmes fonctionnalités que là en fait supposons par exemple donc là, va, je vais vous démontrer cela je pense qu'on l'avait déjà fait dans un dans une précédent dans une précédente présentation mais on va le refaire ici pour que vous sachiez exactement de quoi il s'agit supposons par exemple je vais mettre du texte je mets du texte là ok le texte mon texte il est là euh, je vais mettre une couleur rouge pour que ça ressorte bien donc, du coup, tac. Donc, on avait déjà fait une présentation sur euh, les textes aussi. Hein. Donc, si vous voulez savoir comment ça marche, les textes, euh, je vous invite à aller regarder cela. Donc, je l'enregistre. Actuellement, vous allez vous remarquer que le texte est au-dessus de la boîte. Supposons par exemple que je veux avoir plutôt la boîte au-dessus du texte. Je peux le faire tout cela pour, pour, pour ça. Tout ce que j'ai à faire, je clique sur la boîte par exemple là. Je clique sur le crayon et. J'ai les fonctionnalités hein, qui reviennent là tac, tac, et je vais jouer sur l'élément couche ok actuellement c'est en dessous je veux que ça remonte je le remonte donc c'est ça en fait la fonctionnalité couche et vice versa fonctionnalité avancée donc ça c'est pour enregistrer l'élément c'est pour enregistrer l'élément donc tout ce que tout ce qu'on vient de faire il faut aussi penser à la version à la version euh, mobile je vais juste enregistrer ça d'abord j'enregistre tout ça Il faut aussi penser à la version mobile quand vous travaillez sur euh, votre site internet donc quand on va regarder la version mobile à quoi ça ressemble à quoi la boîte ressemble sur la version mobile la boîte ressemble à, à ça d'accord Avec notre euh, avec notre euh, notre photo dedans, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire On peut essayer de travailler. On va, on va travailler un peu sur cette, cette, cette boîte sur la version mobile. Donc, comment j'ai fait pour faire apparaître la fonctionnalité C'est clic droit hein, sur l'élément et ça fait apparaître et ça fait apparaître les, euh, les fonctions. Si je vais sur avancer par exemple, là, donc là je n'ai rien. Je vais regarder espacement haut et bas. On n'a pas sur la version au PC, mais on l'a sur la version mobile. Donc, je clique dessus. Et là, je peux dégager un peu parce que j'ai besoin de cette fonctionnalité aussi. Ok Donc, je donne un peu plus d'espace. Je peux aussi jouer sur la taille, la hauteur, etc. Je peux jouer dessus. Ok Voilà. Et j'ai... En faisant ça... donc Là en jouant sur ces fonctionnalités, espacement haut et bas Et en jouant sur la taille, je peux donner la forme que je veux à ma boîte okay? La positionner comme je veux Si je regarde sur la version tablette Elle ressemble à quoi Elle ressemble à ça Pareil, ici comme je suis sur la version tablette Je ne vais pas toucher aux autres je veux pas toucher aux autres euh, fonctionnalités C'est juste ici que je vais toucher d'accord Pour avoir ce que je veux Sinon, si je touche les autres fonctionnalités, euh, toutes les modifications que j'ai eu à faire avant vont, euh, vont être modifiées. Donc, euh, donc, si je veux avoir quelque chose de propre pour la version tablette, c'est juste ce curseur-là que je peux utiliser. Ok, on se retrouve pour une prochaine euh, présentation. Si vous voulez créer vous-même votre site Internet, sachez que nous avons mis en place une formation gratuite pour se faire hein, Allez sur euh, notre site le site de l'agence à hein, wdo.fr vous scroller jusqu'au milieu de la page à peu près et vous avez un bouton, hein, c'est marqué je commence ma formation, vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir euh, créer vous même votre site internet nous sommes une agence web donc euh, si vous voulez qu'on crée votre site pour vous, hein, on ne fait pas que la création de site internet, on fait aussi on, on crée aussi et on gère des campagnes marketing donc euh, pour nous contacter cliquez sur ce bouton, vous allez remplir un formulaire hein, ou envoyez-nous un mail ou